Faut-il se casser la voix pour chanter du rock Salut, c'est Antoine. Je vais répondre à cette question tout de suite. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que je publie énormément de vidéos et je fais des lives également. Donc, active bien la petite cloche. Comme ça, tu recevras des notifications quand je suis en direct et nous pourrons échanger via le chat.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 Alors, la saturation, c'est euh, une technique avancée. Hein? Ce sont des techniques de chant avancées. Ça veut dire qu'il faut vraiment déjà avoir les bases bien en place. Et si tu veux mettre en place les bases, eh bien moi je te propose d'accéder euh, gratuitement à une conférence que j'ai filmée et enregistrée dans laquelle je t'explique justement comment mettre en place les bases pour bien démarrer ton apprentissage du chant. Alors, si tu veux la recevoir, eh bien je te l'envoie. Tout de suite maintenant dans ta boîte mail, tu as juste à cliquer juste en dessous dans le lien qui est dans la description pour laisser eh bien, ton prénom et euh, ta meilleure adresse mail à laquelle je pourrais t'envoyer ça dans euh, quelques instants et tu pourras tout de suite démarrer ta conférence. Si tu as des amis qui chantent du rock et qui s'intéressent au, au sujet, eh n'hésite pas à leur partager cette vidéo. ça leur fera plaisir et ça les éclairera sur leur technique de chant. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao